Eh bien bonjour à toutes et tous, donc l'Union syndicale solidaire a écouté attentivement les déclarations du Premier ministre Edouard Philippe ce midi au CESE, on n'a pas été surpris, en revanche il a dit essentiellement des choses qu'on conteste depuis maintenant la sortie du rapport de levoix voilà donc il les a précisées. On a invité euh, ici quelques euh, camarades de secteur en lutte et d'autres euh, également en lutte euh, qui euh, pourront euh, parler et expliquer ce qui se passe et comment surtout ils, euh, ils analysent les annonces simili-annonces d'Edouard Philippe. Euh, on a euh, des choses euh, assez intéressantes hein, puisque les femmes, euh, il a bien précisé, euh, ont gagné. C'est pour ça qu'il n'y a euh, que euh, au niveau du secrétariat national de solidaire euh, des femmes euh, présentes puisqu'on est ici euh, très très contente. Euh, il y a Vervelle Angélie euh, qui est euh, juste là, qui vous fera un petit topo euh, sur euh, la globalité euh, de ce qui est annoncé. Il y a euh, Muriel Gilbert euh, qui est juste à côté. Euh, qui pourra répondre, qui interviendra sur justement euh, en quoi les femmes ne euh, vont euh, pas bénéficier du tout, comme elles n'en bénéficient pas du tout aujourd'hui, euh, d'un haut niveau de retraite. Euh, Gaëlle Martinez qui sera là euh, pour répondre à toutes les questions sur euh, la fonction publique globalement. Voilà. Ensuite, bah, je vais faire dans l'ordre de ceux qui sont euh, à la table. On a Jean-Marc Debauchel, hein, de Sud Santé Sociaux, euh, qui nous fera un petit point sur euh, le mécontentement dans son secteur et comment ils prennent les choses, notamment parce qu'il a annoncé hein, des, euh, des, euh, des choses spécifiques sur euh, les aides soignantes. C'est euh, des euh, féminisations dont on, nous avons bénéficié dans son discours. Euh, Joël Legéani, qui est, euh, de Sud Aérien, qui nous fera euh, du coup un petit topo sur euh, bah, les transports et l'avion en particulier. Euh, Bruno Poncet de Sudrail, euh, bah, qui nous dira euh, comment les cheminotes et les cheminots euh, ont ressenti euh, le discours d'Edouard Philippe, et euh, comment la grève euh, continue ou pas, sera la surprise. Euh, Louise Gury de Sudéducation, qui euh, bah, nous fera justement, parce qu'il y a aussi eu des annonces hein, sur les enseignants et les enseignantes euh, du Premier ministre, donc il nous en parlera un petit peu. Euh, notre ami Alex Louvet euh, de euh, Solidaire Groupe RATP, euh, qui euh, bah, nous fera le point sur ce superbe régime spécial euh, à la RATP et en quoi il est concerné euh, par euh, ces annonces, notamment. Et ben bah, voilà, on a. Euh, en back-off, je dirais, donc Vincent Dreuzet de Finances publiques qui pourra nous dire effectivement ce qui se passe aussi dans les finances publiques hein, sur ces, cette retraite à points. Edith Albault de Sud-PTT et Laurent Debouzet de, de Sud-Commerce. C'est pour avoir une, une vision un peu, un peu large des secteurs engagés hein, dans la lutte, mais ce ne sont pas les seuls. Euh, voilà, donc Vervenne pour quelques mots euh, sur euh, les annonces. Alors, très rapidement, euh, sur euh, les annonces d'Edouard Philippe, la première chose, c'est que l'essentiel de ce qu'il a dit était connu, en fait, je dirais même depuis un an, quasiment, c'est-à-dire bien avant le rapport de Levoix. C'est-à-dire les piliers, en fait, qui constituent euh, le système de retraite par points, il n'y a absolument aucune nouveauté, ce qui veut dire que tout ce qui a été dit sur le fait qu'on faisait grève avant, de savoir quoi que ce soit, etc. L'essentiel, on le savait, parce que l'essentiel était déjà annoncé, y compris le, le, les rencontres avec les organisations syndicales, etc. Tout ça n'a absolument rien changé. Donc, euh, les piliers, c'est euh, la volonté de réaliser un équilibre avec euh, des dépenses réduites euh, dans le produit intérieur brut, avec euh, un nombre de retraités qui augmente, ce qui veut dire que ça fait moins de pensions pour, pour la masse des retraités, pour la, la quasi-totalité des retraités. Le deuxième pilier, c'est que euh, la pension va être calculée sur la totalité de la carrière et pas sur le dernier salaire ou sur les meilleurs salaires. Euh, donc, ça veut dire que tout le monde est concerné et que tout le monde va y perdre. Troisième élément, c'est ce fameux minimum euh, dont on dit qu'il est tellement bon pour les femmes et pour les précaires, etc., je rappellerai que ce minimum à 85% du SMIC a été annoncé dans la réforme sur les retraites de 2003 et qu'il n'est toujours pas appliqué. Et que s'il était annoncé en 2003, c'est qu'il pouvait s'appliquer au système tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas besoin d'un système par point pour mettre un niveau minimum qui soit y compris plus élevé que 85% du SMIC. Nous, comme toutes les organisations syndicales, réclamons que ce minimum il soit porté à, au SMIC, à 100% du, du SMIC. Ce qui veut dire globalement que dans ce système-là, pour les personnes précaires et pour les femmes en particulier, c'est la continuation de la misère. Quatrième élément, euh, je m'excuse, c'était ça le quatrième élément. Et cinquième élément, c'est qu'il n'y a aucune volonté de résoudre la question de, euh, des différences et des inégalités à la retraite entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on est toujours sur une logique de compensation en fait, par le biais des enfants, et quand vous avez 40% de différence de salaire entre les, de pension entre les hommes et les femmes euh, en retraite, et bien, si vous avez 5% de, euh, euh, par enfant, vous pouvez compter facilement combien d'enfants il faut faire pour rattraper le différentiel entre les hommes et les femmes. Donc, euh, voilà. Ça, c'est euh, les piliers du système qui ont été maintenus. Il euh, y a une confirmation alors légèrement modifiée de la création d'un âge pivot dit d'équilibre par Édouard Philippe à 64 ans, à 64 ans au moment de la mise en place de, de la réforme. Alors la nouveauté, c'est qu'il s'appliquerait de façon progressive jusqu'à 2027. Bien, mais cela dit, cette application progressive jusqu'à 2027 va se faire en, en faisant que tout le monde qui ne sera pas parti en retraite en 2027 sera de fait concerné par, euh, par, ce, nouvel âge, euh, par ce nouvel âge pivot, c'est-à-dire en fait la mise en place d'un âge d'équilibre qui fait que si on part avant, à 62 ans, qui sera l'âge légal, on aura, on aura de la décote. Donc tout le monde concerné par, euh, par, euh, par cette affaire-là. Euh, dernier point, et j'en arrêterai là, après il y a plein de mesures, y compris sur les mesures catégorielles, les, les camarades pourront détailler. Euh, il remet... Il tente en fait de, de, de dire aux organisations syndicales, euh, le paritarisme euh, sur, euh, sur ce domaine va être sauvé, c'est-à-dire on va vous donner les clés euh, de euh, la gestion du système euh, sous contrôle du Parlement. Euh, deux points sur cette question-là, avec les contraintes euh, qui, qui ont été celles euh, qui ont pesé sur euh, le régime de l'agir carco euh, depuis euh, des années. En fait, on a eu alors, entre 90 et 2007, euh, 30% de baisse en fait, hein, de, la, de, de la rentabilité en fait, hein, du régime pour, pour les bénéficiaires, qui sont les salariés de droit privé. Et deuxième élément, euh, si on compare avec ce qui s'est passé sur l'assurance chômage euh, récemment, euh, en fait, on a eu, euh, à partir du moment où les partenaires sociaux ne se sont pas mis d'accord sur le plan du gouvernement, dans les faits, c'est le, le gouvernement qui a repris la main... Et le résultat, on le connaît, c'est l'UNEDIC qui a sorti euh, quelques, quelques temps après euh, une étude pour dire que 40% des personnes allaient euh, perdre aux nouvelles mesures de l'assurance chômage. Et là, on n'était pas sur une transformation générale, là, on est sur une transformation générale. Donc, pour nous, c'est clair, tout le monde va perdre dans cette affaire. Euh, sur les. Euh sur les déclarations euh, dans la santé de manière globale, mais euh, moi quand je parle de la santé, je vais, je vais être très clair, je parle du social, du médico-social et, euh, et euh, du sanitaire. Euh, ces déclarations, euh, pour nous, ne changent strictement rien, sauf qu'elles euh, euh, n'apportent rien. Les précisions qui ont été apportées pour euh, la catégorie dite des aides-soignants, dont je fais partie, euh, ne, euh, ne me changent pas ma vie euh, personnellement. Euh, je suis pour un retour euh, à la catégorie actif pour l'ensemble des personnels des hôpitaux parce que euh, moi j'ai euh, juste vous dire un petit euh, juste comme ça c'est ma vie personnelle hein, euh, euh, j'ai 53 ans je suis usé par mon travail je suis pas usé mentalement je suis usé aussi physiquement c'est à dire que moi je me vois pas aller à un âge pivot à 64 ans c'est juste pas possible surtout que vous n'êtes pas sans savoir que euh, à l'hôpital mais ailleurs euh, en psychiatrie dans le social dans le médico-social nos camarades sont en lutte parce que nous avons des conditions de travail qui sont juste euh, euh, exécrables. Euh, on est fatigué de, de travailler en sous-effectif constant. On n'a plus euh, la, la santé au travail. Donc euh, un juste retour à, euh, à ce qu'on soit entendu en termes de, de personnel ayant des, des conditions de travail euh, d'exercice particuliers, euh, ça doit être entendu au moment de la retraite. Et on doit pouvoir continuer à repartir comme à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps que ça, à 55 ans pour l'ensemble des catégories travaillant dans ces milieux-là, parce que ce n'est plus possible. Donc ce gouvernement-là a répondu, comme d'habitude, à côté de la plaque, comme il l'a répondu sur les, sur les, sur les, sur les, comment, les dispositions de l'hôpital. Donc on appellera de nouveau en intersyndicale, parce que nous avons une intersyndicale très large, pour continuer à se mobiliser pour la défense de l'hôpital, pour la défense de la sécurité sociale, pour la défense de l'ensemble des systèmes de retraite, de nos camarades du public et du privé. Bon, ben moi, je vais enchaîner pour euh, l'aérien. Ben nous, le monde de l'aérien, c'est un monde où euh, nous on travaille 24 heures sur 24, avec bon, les, les avions à entretenir, à piloter, à, à soigner, etc., les passagers bon, à, à, à s'occuper. C'est un métier où les gens, bon, euh, avec ces horaires, ces changements incessants, sont, ben, sont fatigués, sont usés prématurément. Voilà, donc là, à aucun moment le gouvernement ne parle de la différence d'espérance de vie entre les gens qui font les horaires décalés, les travaux pénibles, les produits toxiques, le kérosène, tout ça et j'en passe. Espérance de vie 10 ans inférieure à ceux qui ont des, des professions beaucoup plus tranquilles. Aucune mesure euh, par rapport à ça. Alors, avec une histoire qu'on pourrait partir à 60 ans au lieu de 62 ans, si on fait beaucoup de nuits, il n'y a même pas de précision du nombre de nuits. Bon, c'est franchement euh, à côté de la plaque et en plus... Partirait si c'est 60 ans au 62 ans avec une décote, donc, donc l'histoire, je ne touche pas au départ à 60 ans pour les carrières longues, et ben si il y touche, puisque pour l'instant on part à 60 ans avec euh, une, un, une retraite complète, là on va se retrouver avec une décote voilà. Alors, juste pour compléter ce que Vervan a dit sur euh, la situation euh, des femmes, donc euh, quand même la moitié de la population, on sait très bien que. Euh, ce sont elles les grandes perdantes depuis longtemps, en fait, euh, du système de retraite, avec 42% de, de pension en moyenne en moins que les hommes. Euh, le système par points, en fait, il va valider que c'est l'ensemble de la carrière qui compte, alors, alors que les femmes prennent majoritairement les temps partiels, qu'elles sont en congé parental aussi, euh, d'une manière majoritaire, euh, elles subissent aussi beaucoup de précarité. Et c'est ce qui a été aussi institué, hein. on oublie un petit peu dans le discours d'Edouard de, Philippe, par la loi travail. Euh, les, les cas de précarité qu'il qu cite dans son discours, c'est aussi les effets de la loi travail. Donc pour résumer, euh, si on prend en compte l'ensemble de la carrière des femmes, c'est certainement pas la majoration de 5% qui remplace la bonification des trimestres, qui va en fait compenser le fait que les femmes vont être encore les grandes perdantes, de ce nouveau système par points. Il euh, y a aussi un, un petit problème puisque la majoration de 5% elle est prévue euh, d'être laissée à la, au choix du couple. Alors le choix euh, il est peut-être vite fait, surtout quand on sait que les femmes euh, gagnent aussi moins euh, que les hommes en termes de salaire et qu'un couple aura naturellement euh, plutôt euh, intérêt à ce que le 5% euh, soit, soit plus important euh, pécuniairement. Donc, on risque encore d'affaiblir l'autonomie financière des femmes, puisque bon, dans la vie, euh, il y a aussi des divorces et des, ce genre d'événements. Quant aux pensions de réversion, euh, on organise une sorte de lissage avec euh, un petit mieux sur le pourcentage. Mais euh, on sait bien que là aussi, il y a une restriction du, du champ d'application de la pension de, de réversion, euh, puisque euh, les femmes qui auront divorcé aussi euh, n'auront plus droit à cette pension-là. Nous, on pense qu'il faut agir sur, en amont, évidemment, sur les inégalités salariales, faire enfin en sorte qu'on s'y attaque, parce que ce n'est pas le système de l'index qui a été mis en place par Marlène Schiappa qui, qui va changer grand-chose. Et ensuite, de prévoir de, de réelles possibilités aux femmes d'avoir une autonomie financière. Et ce n'est pas du tout ce qu'a donné Édouard Philippe par son discours, alors qu'il nous signale que, soi-disant, on serait les grandes gagnantes de ce système. Pour nous, c'est très simple. Depuis le... Nous sommes entrés en mouvement euh, pour demander euh, et pour, euh, pour se battre pour le retrait de, de cette loi et de cette réforme de la retraite à points. Aujourd'hui, nous n'ai pas entendu le Premier ministre dire qu'il a retiré. Donc le mouvement va continuer. Les assemblées générales, de toute façon, depuis le départ, sont sur le retrait de la retraite à points. Nous allons continuer à nous battre là-dessus. Et on, on pourrait euh, parler pendant un quart d'heure de ce qu'on a entendu, avec le mot « vérité » chaque, à chaque phrase. Nous, on a surtout entendu, nous les cheminots, Aujourd'hui, l'état voulait diviser les cheminots et en tout cas les collègues du transport avec les autres français qui galèrent à cause de nous pour venir au boulot. Mais nous, on répète à tout le monde que si aujourd'hui nous sommes dans le mouvement, c'est pour que cette réforme à point ne s'applique à personne et pas uniquement au secteur en lutte. Voilà, c'est tout. Donc, euh, voilà, moi je représente aussi l'éducation et donc dans le monde de l'éducation, euh, bah, c'est pareil, on, on, on, la, on lâchera rien. Hein, on, on souhaite continuer la grève jusqu'au retrait de la réforme. En tout cas, c'est notre objectif. On était 700 000 personnels de l'éducation en grève le 5 décembre. Euh, C'était euh, du jamais vu depuis, euh, depuis euh, 2003 voire 2015, euh, voire 1995. Et euh, la grève est reconduite massivement depuis vendredi euh, dans beaucoup d'établissements euh, de l'éducation. Il y a eu beaucoup d'assemblées générales massives. Euh, on est un des secteurs euh, les plus impactés par, euh, par euh, cette réforme parce que euh, on a une augmentation de salaire euh, très très progressive et, euh, et les, le fait que les pensions euh, soient prises en compte sur les six derniers mois euh, permettait d'avoir une, une pension euh, assez correcte et euh, là selon toutes nos simulations, avec la, la, si la contre-réforme est mise en, en place, on a à peu près une... Une chute de pension d'environ 500 euros par mois. En plus, on a un secteur très féminisé. Donc, avec beaucoup de... Par exemple, dans le premier degré, on est 80% de femmes. Donc, beaucoup de femmes ayant des enfants, ayant des carrières assurées et ayant des temps partiels. Et donc, avec les impacts que nous ont expliqués Vervaine et Muriel à ce niveau-là. Les annonces gouvernementales ne nous ont pas du tout rassurés. Ça reste très flou. On nous parle de peut-être de revalorisation salariale, mais sans préciser euh, de combien. On nous dit peut-être 400 millions par an, ce qui fait à peu près 40 euros par mois. Donc c'est absolument ridicule. Euh, alors oui, on est pour les revalorisations salariales, mais on est pour les revalorisations salariales en général. Pas en contrepoids d'une réforme. Euh, notre point d'indice, il est gelé depuis 2010, donc de toute manière, nous n'avons pas d'avancée à ce niveau-là. Et euh, on nous en parle tout le temps, mais toujours dans le, dans le vent. Et en plus de ça, là, ces, ces revalorisations seraient plutôt des revalorisations sur les primes, alors qu'on touche très peu de primes, et euh, qui euh, correspondraient à euh, une... Euh, qui correspondrait à un changement de, de nos missions et sûrement à une augmentation du temps de travail. En tout cas, c'est ce que Jean-Michel Blanquer et Edouard Philippe avaient dit il y a quelques temps à ce niveau-là. Et euh, ce que nous a garanti Edouard Philippe, c'est que euh, nos pensions donc, ne seraient pas inférieures aux autres pensions de la catégorie A de la fonction publique, mais rien ne garantit que, que les pensions de la catégorie A de la fonction publique n'auront pas pensions qui vont baisser par rapport à la, la réforme actuelle. Et, euh, et par ailleurs, pour terminer, euh, on nous a bien fait comprendre qu'on n'avait rien compris à la réforme. Jean-Michel Blanquer, il nous a dit qu'on qu n'avait rien compris. Euh, donc on était 700 000 en grève à n'avoir rien compris. Donc 700 000 imbéciles, on peut dire. Et euh, bah là, euh, en gros, Édouard Philippe, il vient de nous annoncer exactement ce qu'il y avait dans le projet, euh, dans le projet de Levois. Euh, donc euh, il n'a rien rajouté de plus, il n'a rien changé à part l'âge de, dé de départ à la, à la retraite avec la génération 75 donc il nous semble bien qu'on avait bien compris Donc nous, euh, avec, euh, pour ce qui est de la RATP, euh, la seule chose qui nous a convenu dans le discours d'Edouard Philippe c'est qu'il n'a fait euh, aucune annonce spécifique justement pour euh, les agents RATP. Il s'est à aucun moment adressé directement aux agents RATP et ça, ça nous convient puisque c'est ce qu'on répète depuis le, le départ, depuis le 8 juillet, depuis le 13 septembre, c'est qu'il ne s'agit pas euh, d'une réforme des régimes spéciaux et il ne s'agit pas d'une grève des transports. Euh, voilà, donc euh, ça c'est le seul bon point, euh, que je peux dire de manière un peu ironique par rapport euh, au, au discours du Premier ministre, comme l'a dit le collègue de la SNCF, nous, la seule annonce qu'on attendait, c'était celle du retrait du projet. De toute évidence, il va falloir patienter encore et on va le faire. Quand on a discuté avec les collègues de ce qu'on a entendu à midi, bon, l'une des, des choses qui a marqué les agents RATP, je crois, c'est le ton très provocateur du Premier ministre. Les références notamment à 45 qui ont été considérées comme obscène en fait euh, par, les, par les collègues. Euh, il n'a aucune légitimité pour oser euh, parler de, de tout cela, c'est de la pure provocation. Euh, autre chose qui a été remarquée dans son discours, c'est quand, quand il a indiqué qu'il aimait le syndicalisme quand il n'y avait pas de rapport de force. Euh, ça, ça nous laisse penser quand même qu'il est complètement euh, coupé de la réalité, puisque nous, en tout cas la réalité de la RATP aujourd'hui, c'est que le rapport de force, euh, il, il s'étend bien au-delà, euh, de, de, notamment du, des syndicats et des, des, des collègues syndiqués. On voit euh, des collègues non syndiqués qui participent euh, à la bagarre, qui sont déterminés à aller euh, jusqu'au bout. Donc là, je crois que le Premier ministre se met le, le doigt dans l'œil. Et pour conclure, ben, voilà, nous à la RATP, on est sur euh, des niveaux de mobilisation historiques. La détermination, elle est totale. Dès hier, dans certains établissements, la grève avait été reconduite jusqu'à vendredi parce qu'on n'attendait pas grand-chose de cette conférence de presse. Et comme on se l'est dit avec les enseignants, avec les cheminots, avec les étudiants, avec les infirmières également, les aides-soignantes qui sont passées sur les piquets de grève dans les établissements RATP, on a commencé cette grève tous ensemble, on est tous concernés et on gagnera tous ensemble. Alors pour l'ensemble de la fonction publique, que généralement, du coup, après ce que disait Louise tout à l'heure, les agentes et les agents se sont très, très largement mobilisés dès le 5 décembre. On a eu des chiffres quasi historiques dans la fonction publique, des chiffres qu'on n'avait pas eus depuis extrêmement longtemps. Ça a enchaîné dans un grand nombre de secteurs sur de la grève reconductible. Les chiffres de grève d'hier étaient aussi encore très bons. Il faut quand même préciser que les chiffres sont extrêmement minorés euh, par le euh, par ministre, euh, et on sait que euh, les chiffres qui sont affichés ne correspondent absolument pas à, à la réalité. Euh, il y a un certain nombre de secteurs, notamment dans le versant territorial, où c'est très difficile de comptabiliser ce qui est affiché, euh, du coup, à 2 ou 3 et extrêmement loin de ce, qui se passe, euh, de ce qui se passe dans les faits. Alors aujourd'hui, euh, à midi, ce qu'a annoncé euh, le Premier ministre, hein, alors, voilà, je ne reprendrai pas, hein, pour nous, c'est le retrait de toute façon de ce projet de, de loi, euh, mais c'est surtout qu'il y a une espèce de mesure un peu magique qui apparaît pour les fonctionnaires, c'est l'intégration des, euh, des primes dans le calcul, ensuite de la retraite. Et, et en fait, deux, deux problèmes à ça. Hein. C'est-à-dire que, un, c'est très inégal en fonction des versants, des secteurs, euh, etc. Ça veut dire qu'il y a des endroits où il n'y a absolument pas de primes. Euh, donc, dès la base, ça, ça pose problème. Que si, effectivement, forcément, on ne va pas dire non à l'intégration des primes, mais comme le disait Louise, hein, c'est une véritable question sur les rémunérations et sur le fait que ça fait des années que le gel du point d'indice est bloqué dans la fonction publique, enfin, il est fait dans la fonction publique, et du coup, on nous annonce aujourd'hui que voilà, une espèce de, de abracadabra, et, et ça va mieux se passer et ça va aller, donc ça ne correspond absolument pas, c'est de la poudre aux yeux, et la seule mesure qu'il faut, c'est le retrait de ce projet de loi, et les agents et les agents de la fonction publique resteront très mobilisés dans les, dans les prochaines saisons. Vincent, finance publique Très rapidement sur les finances publiques, ce qui se passe en ce moment, c'est que depuis 2002, il y a des suppressions d'emplois, il y a des restructurations, il y a une hausse de la charge de travail et une dégradation des connaissances du au travail. Le gouvernement prépare un plan d'ampleur où il va sacrifier des dizaines et des centaines, pour le coup des centaines, de services territoriaux. Si on ajoute à ça ce qui s'est passé avec la loi de transformation sur la fonction publique, où il y a eu une réelle attaque sur les statuts, donc sur les principes de la fonction publique, et maintenant les retraites, il, il y a pour nous un combat d'ensemble, une politique qu'on va qualifier de régressive globalement. Pour euh, les agents et les agents des finances publiques sur leur connaissance de travail comme sur les retraites, c'est une logique d'ensemble. Comment En plus, on aime bien les chiffres, on est capable d'argumenter sur le fait qu'il pourrait y avoir une autre répartition des richesses qui permettrait de financer un système de retraite véritablement solidaire et les services publics, source de notre combat, il est là. Edi, sur le PTT ouais. on ne va pas dénoter, enfin je ne vais pas dénoter de, de ce qu'ont dit mes camarades sur, euh, quant à l'appréciation des, des propos de, de Philippe, euh, on est guère surpris de la même manière et on prend ça pour ce que ça, c'est-à-dire est une phrase de plus dans la déclaration de guerre euh, du gouvernement vis-à-vis -vis de l'ensemble du monde du travail, quel que soit son statut, quelle que soit sa profession, y compris quel que soit... Euh, son âge. Donc euh, nous, euh, les perspectives, euh, ben, c'est d'augmenter le niveau de mobilisation, et de participer nous de notre côté, euh, dans notre secteur des activités euh, postales et de télécommunications à augmenter le rapport de force. On peut s'appuyer sur des chiffres 5 qui étaient euh, assez historiques, c'était les plus gros chiffres euh, qu'on avait connus, notamment côté euh, poste depuis, euh, depuis 2003. Pas d'éléments de reconduction euh, à cette étape et les chiffres euh, hier étaient, étaient moindres, mais on a quand même un un niveau de pression de vapeur et de colère qui, euh, qui est lié euh, notamment y compris aux problématiques sectorielles de salaire, de conditions de travail, euh, d'emploi euh, et d'avenir du service public, euh, qui fait qu'en réalité euh, on euh, peut tout à fait espérer avoir un niveau de mobilisation qui aille, qui aille crescendo euh, dans, la, dans la situation. Et, euh, et on ne compte pas laisser nos camarades euh, du secteur des transports tout seuls, parce que comme, comme ils l'ont dit, leur bataille c'est une bataille... Euh, Effectivement, pour l'ensemble du monde du travail, eh ben, ça veut dire que l'ensemble du monde du travail doit y participer, doit rentrer dans la bagarre, parce qu'il y a une nécessité aujourd'hui à infliger une défaite à, à ce gouvernement. C'est aujourd'hui une question euh, tout à fait centrale. Laurent, pour de Commerce et Services euh, Oui, pour le commerce, même si euh, les salariés du commerce ne euh, composent pas la, la grande masse euh, de ceux qui sont à la fois en grève, encore plus en grève reconductive, dans les cortèges, euh, nous, on a noté qu'il y avait une bonne participation des salariés, en fait, des salariés EES, euh, dans la grande euh, distribution dans le secteur de la logistique et y compris ce qui est un fait euh, euh, assez, euh, assez important, euh, d'appels de salariés de petites structures qui euh, souhaitaient au moins pouvoir se mettre en grève pour rejoindre euh, les manifestations euh, des 5 et des 10 décembre. Euh, suite aux annonces d'Edouard Philippe, les choses sont claires, tout est sur la table. On parle de la retraite à prendre, on parle pas seulement, on parle de fait de repousser l'âge de la retraite à 64 ans et dans un très proche euh, avenir. Donc j'aurais tendance à dire un mal pour un bien. Ça doit créer les conditions d'une mobilisation, euh, euh, en particulier le, le 17 décembre, euh, encore plus euh, importante que celle qu'elle a été le, le 5 décembre. Euh, Il y a vraiment urgence. Mais En tout cas, on essaye d'y travailler de, dans notre secteur qui, là vous l'avez compris aussi, n'est pas le secteur le plus syndiqué dans le monde du travail, mais qui, euh, le secteur du commerce et des services, c'est quand même le premier secteur, euh, le premier secteur euh, en nombre de salariés euh, en France. Euh, on essaye d'y travailler, y compris de manière euh, intersyndicale. Voilà bien. Donc, euh, Vous l'aurez com compris, hein, pour conclure cette, euh, cette euh, conférence de presse, euh, l'Union syndicale solidaire euh, appelle euh, tous les salariés à continuer la grève. On a des rendez-vous, euh, c'est euh, demain, c'est ce week-end et euh, c'est le 17 euh, euh, décembre prochain. Et euh, du coup, euh, pour imposer un autre avenir, tous ensemble, on se retrouve dans l'arbre.